Oh non Oh non Mais c'est quoi ça encore Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Alors là, non, ça va pas du tout, mesdames et messieurs. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Là, là, ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est une atteinte vraiment très très grave à l'humanité et à toute la vie qui peut se trouver sur Terre. Vous vous rendez même pas compte de cette dinguerie. Les imbéciles commencent à se réunir. Tu te rends compte de cette folie C'est n'importe quoi Non Là, c'est dangereux. T'imagines, ils sont en train de créer un cluster d'imbéciles. Une maison close d'imbéciles. tu Heureusement que les imbéciles, c'est pas contagieux. Hein. T'imagines là Les trois là que tu vois là, ils allaient tous nous contaminer. On allait tous devenir des imbéciles. Là, eux, là, ceux que tu vois, c'est eux, eux là, qu'on voyait dans les salles de sport avec les canapés, les frigos, les vélos, du grand n'importe quoi. Tu les imagines à l'entrée hein Le gars avec son canapé, il essaye de rentrer. Ça passe pas là. Oh, le canapé, il est trop lourd, il est trop long le mec de l'accueil qui les la regarde mais les gars qu'est-ce que vous faites avec le canapé là oh oh on rentre pas avec le canapé ici ouais mais tais-toi, toi toi est-ce qu'on peut soulever des canapés chez vous Il hein y a pas de canapé chez vous je suis obligé de ramener le mien alors tu me laisses tranquille avec mon canapé et y a l'autre qui l'a avec son frigo oui mais ben oui il y a pas de frigo c'est vous et moi je veux ramener mon frigo bah ben alors je peux ramener mon frigo pour soulever mon frigo ben voilà <rire> on est trop malin on ramène les affaires qu'on peut soulever hein, parce que vous vous avez pas de tout vous avez pas de frigo vous avez pas de canapé et t'as l'autre qui a son vélo ouais ils ont raison hein. Et aime pas vos vélos là, on peut pas soulever, c'est vos vélos, ils sont pas loulou là, c'est mon vélo qui est bien loulou là. C'est vous ça, ouais, amenez mon vélo là, ouais, dis quoi Et voilà, maintenant qu'ils se sont fait virer des salles de sport, ils ont plus d'idées. Et là, ils se sont réunis, ils ont dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut soulever Et l'autre, il a dit, mais je sais pas, et l'autre, il a dit, ah, oh, la se soulève nous-mêmes, hein? ouais, toi, tu soulèves l'eau, moi, soulève moi. Tu soulèves nous, nous soulèvons. Et voilà, ils se sont soulevés. Regarde maintenant. Il a mis une barre dans son cou, hein? il a accroché deux humains et il a dit aux humains « Faites du sport !» Tu te rends compte hein? Ils font du sport en mode pyramidal, ils font du sport en mode esclavage. Tu te rends compte Ça veut dire que lui, il accroche des humains à sa barre hein? et il leur dit « Travaillez !» Pendant que moi, je fais mon sport, parce que quand vous travaillez, ça me fait gagner de l'énergie. Je gagne de l'énergie et voilà, voilà, c'est comme ça, ce mode pyramidal. Qu'est-ce qu'il y a C'est moi le plus fort. Moi, je vous dis un truc. C'est dangereux ce qui est en train de se réaliser. Regardez, là, c'est une insulte à la dignité humaine. On force pas les gens à s'accrocher à une barre et faire du sport. Tout ça, tout ça, mesdames et messieurs, pour les likes. Hein? Vous avez vu les likes, ce que ça fait hein, La folie, tu vois La folie en action. Et la folie, quand il y a trois fous et qu'il n'y a personne qui réfléchit, Hein? et que tu captes ça en vidéo, T'as vu le caméraman, comment il est méchant il les a filmés. Il a dit, vas-y, faites. Franchement, c'est bien. Action, allez-y, marchez. Il a dit, a... Moi, <mire> <mire> je suis trop fort. Et là, les autres qui sont accrochés. Voilà. <mire> que des malades. Franchement, et ça, eh oui, on va pas dire d'où ils viennent encore. Non, ça, tu... ça vient pas d'Afrique. Jamais. Non. En Afrique, on fait du sport avec les moyens qu'on a, mais on... on respecte la dignité humaine. Hein Toi, à ton avis, ça vient d'où, ça Hein À ton avis Bien sûr! You USA say! You Ouais, il est les plus fort!